Bienvenue à la série webinaire ACCP, la troisième session. Je pense que nous allons attendre quelques minutes de plus pour que tous les participants puissent nous rejoindre. Nous attendons quelques participants de plus. ok so maybe we can start um je crois que nous sommes prêts merci à tous pour votre participation bonjour bon après-midi et bonsoir aux participants et à nos panélistes, messieurs et mesdames, bienvenue à la troisième session de la série mondiale WRCT. Je m'appelle Leo Takikuchi et je suis spécialiste dans la gestion des décès de habitat et je vais libérer la session Jusqu'à présent, nous nous sommes focalisés sur la gestion des déchets en Afrique, l'état des lieux, le COVID, et nous avons observé des cas d'études très intéressants de la façon dont on a fait les problèmes aux différents pays. Aujourd'hui, nous allons parler des décharges et de l'ensuitement des déchets et comment. Contrôler ces mécanismes de déchets avec les intervenants de Ghana et d'Ethiopie du secteur privé. J'aimerais aussi remercier ceux, nos partenaires pour cette série de l'environnement aujourd'hui, la plateforme pour les groupes africains. Aussi la Commission de l'Afrique supérieure aérienne, UNOSUP, et en, qui font partie de leurs activités de partage de données au sujet de la gestion des, des chefs et les projets de développement. Avant d'ouvrir la session, j'aimerais partager mon écran avec vous. Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe à l'écran? Okay. Pas okay. Les notes importantes pour webinaire, il y a une traduction simultanée okay. entre l'anglais et le français. Vous pouvez sélectionner l'anglais ou le français à partir du canal en bas de l'écran. To the that you would like to the et sélectionnez la langue que vous voulez écouter. Si vous souhaitez poser des questions pendant la session question-réponse, si cette question est en anglais, veuillez écrire dans ma case question-réponse en français. Utilisez la fonction pour lever la main et poser la question à l'oral lorsque ce peuple vous entoure. Ce sont des quelques données techniques concernant donc la traduction et les questions-réponses. Nous avons notre règle de base. Essayez d'éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas. Et nous invitons à allumer votre caméra lorsque vous parlez utilisez les boutons de réaction et dans la discussion, vous pouvez librement commenter. Toute question dont nous n'avons pas parlé dans la discussion sera adressée pendant la suite de questions-réponses. Avant nos interventions, j'aimerais vous parler du statut actuel de la gestion des déchets et des déchets vert en Afrique. Il y a eu le COP26 en 2021 qui, a, qui a, s'est focalisé sur ce sujet et la gestion des déchets. L'incinération à ciel ouvert est une partie commune dans des endroits où la population n'a pas accès à des services de production des déchets. En Afrique, la plus grosse quantité des déchets dégénérés sont des décharges acides une partie énorme de ce déchet sont entreprenant ces décharges. Cela crée des émissions de méthane et des polluants à court terme comme le carbone noir qui ont un impact sur la santé des personnes, surtout celles qui résident dans les zones où se trouvent les décharges. Ce, ce webinaire va s'adresser à ce sujet un état des lieux et les défis auxquels doivent faire face les pays africains et nous voulons explorer des solutions appropriées. Pour commencer, j'aimerais présenter notre premier intervenant qui vient qui nous vient, vient du Ghana. aussi qui est le PDG de Waste Landful Company, environnemental la qui fournit des solutions pour la gestion des déchets municipaux au Ghana. Avant ce poste en 2014, il était à la tête d'une autre entreprise dans ce dans ce domaine et a travaillé dans ce secteur localement et internationalement au cours des 15 dernières années. Il était directement impliqué dans la construction d'un site en fusion à nouveau une station de transfert de gestion de déchets solides, principalement au Vietnam. Aujourd'hui, il est à la tête d'un programme de gestion de gestion, pour solide qui dépend du gouvernement et il est responsable de la gestion et du de financement des modalités de ce programme. Peter, euh, c'est à vous. Euh, nous vous souhaitons la bienvenue. Est-ce que vous pouvez? Éteindre, euh, allumer votre vidéo. Oui, je suis ici. Merci à tous. On peut vous entendre parfaitement bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la caméra, que nous puissions vous voir Alors, j'essaie simplement de partager mon écran. Merci de votre patience. Mon écran est il Can It's coming, seems like it's coming. Yes, we are seeing it. Voilà, c'est bon, nous pouvons voir votre écran. So, oh, Peter, go ahead for your presentation. Very well, thank you. So I'll be having. I'll making a short submission on the subject matter: key financial and sustainability, dumpster, uh, key financial and sustainability issues for downside management in Ghana. Uh, factors controlled. Um, sorry, okay. Uh, je vais vous faire une présentation sur les ensembles, les éléments clés financiers et l'aspect durable par rapport au site de déversement des déchets au Ghana. Au niveau de la gestion des sites de déversement des déchets au Ghana, et notamment par rapport à ce qui a été fait depuis 2002, donc 20 ans, il y a 20 ans de ça um can seems like the, it's a little bit of a difficulty in terms of hearing you would it be possible to increase the volume of your voice or the the bringing your mic into the your your can you, can you hear me now can you hear me yes, now? yes i think i think i can hear you it's loud enough Think, I think now is good. Let me check with the uh, interpreters. And one can you hear can you hear us very well for you to be able um, to the, the, the, the sound the the sound can you hear me? Now yes, can you hear? Yeah the, um, the the sound of the microphone is not that clear unfortunately is there yes. a possibility to have maybe a different mic so that it's easier to hear otherwise we'll just do it this way oh, okay yeah would um, it be possible for you to uh, take off your your mic or, or do you have any other mic seems like the sound quality is not very well Okay. Let me try. Yeah. Let hear me. Now? No. Yeah. The um, sound, the yeah, sound well, is the same. Is it better? Sound sound is is the same. I think that's just. But that, that's okay. Let's just do it this way. We'll try and do the okay. best out of it. Yeah. Okay. Let's let's just do it in this way. Thank you very much. Thank you, Peter. On va pouvoir continuer maintenant. Désolé de cette interruption pour les petites... Selon les données que nous avons et les lignes, la ligne de conduite à suivre au Ghana, Donc, on a à peu près 20 ans de lignes directrices en termes de gestion des déchets solides des sites de déversement et de, des conditions sanitaires. Nous avons notamment des sites de déversement des déchets à, à large densité. Donc, la première chose que je, dont je vais vous parler, c'est notre gestion des lieux de déversement des déchets. Ah, je suis vraiment navré, mais la qualité est vraiment uh, un peu compliquée. Et, suivant les, la, les lignes de conduite que nous avons à suivre, il y a à peu près six zones de déchets déversement des versements de déchets au Ghana qui ont été mis en, en place pour recevoir ces mêmes déchets. Pour vous donner une petite perspective de ce que nous avons mis en place déjà pour le moment, Voici à peu près ce que nous avons comme état. En termes de secteur privé, la manière avec laquelle nous sommes en contrôle de nos sites de déversement, Nous avons un minimum d'intervention que nous mettons en place. Nous tentons de mettre en place des éléments de sécurité pour s'assurer que tout se passe au mieux. Nous mettre nous avons un ensemble de sécurité mis en place pour s'assurer qu'un fonctionnement soit optimal en termes de contrôle des, de ces sites de déversement, de la barrière d'arrivée de ces fameux déchets jusqu'à leur retraitement. Nous tentons de faire en sorte que les gens sachent exactement de quoi ils retournent dans ces sites de déversement. Dans, dans ce, ce coin du, du pays, nous avons notamment des lieux de déversement où nous avons des animaux autour qui viennent... À se nourrir de ces déchets. On a un système de les site Even if we try to level with ships on the dam side to take care of um, fires, to control fire, and also do some we things. We have a, a system of collection of shells, such as all of the, of measures of prevention of fire, animals, and of insects that can eventually come to these mêmes lieux Nous faisons en sorte de pulvériser sur ces mêmes zones de déchets des choses qui permettent de repousser les animaux. Il y a malheureusement dans ces zones où nous déversons les déchets beaucoup d'activités criminelles aussi. To take place. Now, once this is done, nous essayons de faire en sorte de mettre en place des éléments de sécurité qui empêchent les gens de venir et de récupérer certaines choses dans les déchets qui sont mis en place. Euh, voici la manière dont nous contrôlons les zones et les endroits de déversement des déchets. déchets. L'ensemble des éléments que vous voyez dans la liste ici vous donne une idée de la manière dont nous contrôlons ces éléments de de l'accessibilité des routes, les signaux qui sont mis, les, les signes qui sont mis, les panneaux de direction qui sont mis, les contrôles de site. Um, Une des qualités que nous avons sur ces sites de collection des déchets sont que ces sites ont été uniquement pour retraiter les déchets. Une fois qu'on a tous les contrôles en place, nous essayons de faire en sorte de garder les standards mis en place et de les contrôler, de les maintenir à, à tout moment. une fois que vous arrivez avec un camion de déversement des ordures, il y a tout un système de contrôle en place. Où vous devez vous assurer d'avoir votre badge pour entrer à travers la barrière. Et ce processus est fait, mis en place pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur ce site. Donc, nous nous, nous Tentons de mettre en place le plus d'éléments possibles de sécurité pour éviter que quoi que ce soit se déroule de criminels, d'activités criminelles sur le site, que les standards soient maintenus et que les animaux ne viennent pas se nourrir sur ces lieux de déversement des déchets. Bien évidemment, nous avons besoin de déployer des équipements de sécurité pour le personnel qui travaille. Nous avons des bulldozers qui permettent de le générer la quantité de déchets apportés. Il y a une nécessité aussi d'avoir l'accord de la municipalité, l'accord de la municipalité pour pouvoir arriver avec un camion de déversement des déchets. Nous avons un ensemble de processus avec des choses à respecter, un standard. Nous devons faire en sorte de maintenir ce standard et de toujours l'avoir en place. Nous avons une revue quotidienne du site, des différents sites de contrôle, pour s'assurer que ces standards sont effectivement maintenus. Nous avons en place des systèmes de surveillance et de contrôle par rapport aux déchets qui arrivent. Nous collectons les décharges brutes. Vous mettez en place un système. En fonction de la qualité des ordures qui sont déposées dans cette zone de contrôle, nous avons un certain type de sécurité et de standards en termes de sécurité et de santé à maintenir. Nous avons des sorties d'air et de gaz qui sont accessibles et qui assurent que les gaz qui sortent sortent pro correctement. Nous avons fait en sorte d'investir un certain budget dans l'ensemble de ces sites de déversement pour faire en sorte que tout se déroule au mieux notamment par rapport au gaz émis lors du retraitement des déchets. Une fois que vous avez un contrôle entier sur le site... S'il arrive éventuellement que des gens essayent d'approcher le site et qu'ils ne soient pas autorisés à le faire, il y a une chose clé qui se produit au Ghana par rapport à d'autres pays, c'est le fait des rôdeurs qui viennent récupérer des éléments dans les déchets, l'aspect des scavenging. Je crois que la connexion s'est interrompue. Mmh, ouais. Is this my connection or have we lost him? um yeah, yeah. mm, okay so let's wait for him to let's wait for him to join let me call him apologies uh participants for the technical problems alors nous avons apparemment une déconnexion ah. Peter est, a été déconnecté et est revenu. Yes we are, we are seeing it seeing your screen yes. You can restart from the operation and maintenance of control dump sites we were talking about the previous slide, I think. Okay. Okay, so yeah you can start from here. yeah we, we done, so, done so your Okay. So I'll continue from here. So once you put in the, less, the minimum interventions to upgrade the site to a controlled down site, okay. now you will look une at the minimum intervention to control the discharge. We need an investment to maintain this level of control. We need to work on the paths of access la sécurité des sites eux-mêmes, la signalisation, les vérifications, le monitoring de l'équipe et des déchets collectés, la composition des déchets, leur compactage. Il faut donc déployer nos équipes, former nos équipes pour ce faire et mettre en place des équipes pour garantir la santé et la sécurité. Dans certains cas, nous avons eu la possibilité de mettre en place des cellules spéciales consacrées à la gestion des déchets et s'assurer que les régulations des municipalités étaient régulaires. Il faut donc gérer, par exemple, des déchets médicaux sur certains sites ou du pétrole, du gaz, à d'autres emplacements, il faut donc former le personnel pour gérer des formes spécialisées de déchets. Il faut faire des contrôles réguliers et la collecte de l'équivalent doit également être adressée. Par exemple, cela peut être fait au point le plus bas du site traitement des déchets ou sur un autre site. Mais dans l'intérêt de la durabilité économique, il faut trouver un site dédié pour recueillir le Dixivia afin qu'il soit traité à une date ultérieure et donc atténuer la pollution liée à ce système et améliorer la qualité pour qu'elle soit en conformité avec les, le règlement municipal. On peut aussi intégrer une ventilation passive dans l'atmosphère. Dans le cas contraire, euh, Il faut aussi la capacité financière pour assurer cela. Il faut un système de clôture et un système d'accès également. Et il faut un archivage des personnes qui interviennent sur le site. Un cas très important, surtout ici, au Ghana, il y a beaucoup de gens qui entrent dans les décharges et essayent de prendre tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Est pas, il est inacceptable que ces personnes se rendent sur les décharges. Nous devons trouver une façon de faire face à ce problème. Généralement, nous essayons de former des associations qui s'occupent de ces personnes, des partenariats publics et privés pour au moins leur montrer les questions de sécurité de base. Nous avons la possibilité de soit d'acheter le produit de Retraitement des déchets. Donc nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais essayer de conclure. Ces modalités sont clés, surtout celles du contrôle de ce qui se passe sur le site de retraitement et Il y car beaucoup de problèmes en découlent. J'aimerais aussi parler des modalités financières clés. Il faut une taxe, des frais réalistes pour l'utilisation de ce site dans les pays en voie de développement. La gamme que nous, la gamme dans les pays européens, ce serait environ 10-12 euros par personne, mais dans nos pays, cela n'est pas très réaliste. La plupart des gens n'ont pas du tout les moyens de s'acquitter de ce genre de frais. Par conséquent, Il faut trouver d'autres moyens de financement pour assurer le bon déroulement de ce processus. Il faut que ce système soit durable sur le long terme. Alors, il nous faut du soutien financier en amont, d'autres sources que les citoyens eux-mêmes. Parfois, nous pouvons avoir des contacts au sein du gouvernement central ou local par le biais de subventions. Nous pouvons aussi dériver à un revenu du retraitement de la vente de matériaux. Il y a aussi le gaz qui provient des décharges. Mais aujourd'hui, ce canal est limité à cause des capacités de la plupart des municipalités concernées. Il y a aussi des questions de durabilité liées au secteur privé. Nous pouvons, par exemple, entreposer les déchets du secteur de, du bâtiment comme matériel de recouvrement pour minimiser le coût d'importation import, de matériel pour l'enfouissement quotidien des déchets. Si il faut planifier, car si on ne peut pas si n'a pas assez de euh, moyens, ces projets ne sont pas durables sur le long terme. En conclusion, l'assainissement les... des décharges sont au-delà des moyens de la plupart des municipalités au Ghana, mais par exemple avec des partenariats publics et privés, certaines décharges à ciel ouvert sont retraitées et maintenant nous y apportons un certain niveau de contrôle pour plus de santé des personnes et de qualité environnementale, qui est très important pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il est très important euh, de mettre en exergue les enjeux financiers d'une telle coopération. et c'est une des racines, des défis auxquels nous devons nous faire face dans la gestion à long terme, des charges et des types d'enfouissement. Merci beaucoup pour cette présentation Vital. Et nous apprécions beaucoup votre rapport. Merci. Ensuite, nous allons écouter la prochaine présentation qui nous vient d'Addis Abeba. J'aimerais donc inviter Ephraim Sousaï à prendre la parole. C'est un directeur administratif pour l'agence la, de vie propre pour Addis Abeba. Il est spécialiste dans le tra, euh, travail communautaire de l'Éthiopie, la gestion des ressources et de l'environnement pour augmenter la productivité au niveau national. Le comité pour l'implémentation nationale de projets concernant les déchets et l'environnement, y compris la réhabilitation de sites spécifiques à Addis Abeba, y compris une régénération de l'environnement par le plantage d'arbres et la Génération de compost. Il a étudié dans ce champ. Donc Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et vous donc commencer votre présentation. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Okay, thank you so much. Uh, Merci beaucoup. And, uh, my presentation uh, has a title on the road from open dam site to semi aerobic landfill, Addis Ababa, Ethiopia. Uh, my presentation has an outline and introduction. A challenge before the interventions. Voici donc mon, mon, ma présentation. Je vais vous présenter aujourd'hui sur une introduction sur l'ensemble de nos retraitements des déchets ici, euh, les défis avant l'intervention, les activités réalisées récemment pour la réhabilitation de la décharge de répit. L'état actuel de la décharge de répit et les défis restants. Pour, pour mettre un peu en, en lumière là d'où je viens, l'Éthiopie et, et les problèmes que nous pouvons éventuellement rencontrer. Would the presentation mode for the the PowerPoint? If you can actually click the icon on the yes that side. Yes. That's perfect. Thank you. Yeah. Okay. And uh, You know, is the first human creature fossil is found in Ethiopia. Her name is uh, Lucy. The fossil name is Lucy. About three points d'environ 3,8 millions uh, We have also uh, different uh, artists the ancestors. Nous avons aussi certains ancêtres et des artistes qui ont jalonné les temps en Voici la capitale dans laquelle, la laquelle j'habite, en Éthiopie. À peu près un peu plus de 5 millions de personnes vivent dans la capitale Adiba, Adaba, Addis Ababa de l'Éthiopie. La surface totale est de 540 km carrés de cette capitale. Nous, nous avons un taux une génération à 0,45 kg par par jour avec 64,5% de déchets organiques par de, de de déchets organiques générés et nous avons un des plus forts taux de euh, déchets organiques générés de 94%, qui est transporté vers les décharges et les installations de valorisation énergétique des déchets. Nous avons environ 2500 tonnes de déchets collectés et transportés à la décharge. La description générale de ces décharges est situé à Repicoché, qui est situé au nord d'Abis Abeba. En Amari, le nom du site de déchargement est Koché. C'est un mot aramique, amarik, qui signifie sale. Et il a plus de 50 ans. Il a été créé en 1964. Nous avons 36 hectares de superficie totale, desquels 10 hectares sont actifs pour les opérations d'élimination. Nous avons uniquement 10 hectares aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour le retraitement des déchets. Comme je viens de le dire, nous avons à peu près 10 hectares de superficie totale que nous pouvons utiliser. Nous recevons environ 1800 tonnes de déchets par jour. Donc nous avons plusieurs équipes. Nous avons notamment les, les équipes d'entrissement des déchets, l'administration, le conseil d'administration. Nous avons aussi l'équipe qui se charge de la pollution et des contrôles et de l'équipe de surveillance. De la, euh, pour rencontrer l'équipe de, de gestion du site pour s'assurer que tout est mis en place en termes de surveillance, de contrôle et de pollution. Nous avons pratiquement une vingtaine de bulldozers et de machineries, d'entretien et de services pour nos équipes de gestion du service et de l'entretien. Les défis auxquels nous faisons face avant l'intervention. En termes de gestion de l'ensemble de ces déchets, c'est une chose que nous, que nous, sur laquelle nous devons toujours nous améliorer pour la gestion globale de ces éléments, de ces déchets qui sont amenés, notamment par rapport à la gestion de la zone dans laquelle les déchets sont amenés. Donc, voici les images de ce qui se trouve sur ces sites de retraitement avant que nous amenions les déchets. Nous avons encore des difficultés en termes de gestion à faire en sorte d'avoir un lieu de retraitement qui soit approprié. Et bien évidemment, le feu qui génère aussi de la fumée et qui génère des odeurs non plaisantes. Cette méthode est bien évidemment intéressante et adéquate pour ce dont nous avons besoin. Nous avons fait en sorte au fur et à mesure des années d'améliorer la qualité de ce que nous faisons dans ces lieux de déversement des déchets. Nous essayons de faire en sorte de Générer certains métaux et certaines. Les employés travaillent la nuit de manière à brûler l'ensemble des déchets qui sont amenés pour que ce soit plus évident pour l'ensemble du voisinage aux alentours et pour éviter les odeurs désagréables causées par l'émission de H2, SO2, de CH4, de CO2. Nous avons un ensemble de plaintes qui ont été faites de temps à autre et au fur et à mesure des années par rapport à la manière dont nous faisons les choses pour éliminer les déchets. Voici par exemple une photo d'un de, de, bulldozer qui permet ou d'un tracteur qui permet de venir creuser davantage nos zone de retraitement des déchets. Euh, la terre par les mouvements de terre, les mouvements de terre sont, euh, ont généré beaucoup de morts. Comme par exemple sur cette image, nous avons la terre qui a bougé, qui a simplement s'est dégradé. Et euh, comme un, une chute de, de neige, on a une chute de terre qui, a, qui peut engendrer des morts. Nous avons eu un certain nombre de morts au travers des années par rapport à cette terre qui est mouvante et qui se déplace, qui tombe. Waste pickers management before the interventions. Uh, so, as you see in the pictures, uh, it is very impossible to operate in a good manner. This uh, the coming wastes like this. The vous pouvez operator. le voir sur cette photo. Il est assez compliqué pour nous d'avoir des gens qui viennent aider pour uh, générer un recyclage de déchets, à ce qu'on va appeler waste pickers. Ah, il nous est assez compliqué d'organiser ça. Après l'intervention et les activités qui sont en cours de production, nous avons préparé une carte. Nous avons identifié un ensemble de lieux, notamment un lieu que nous appelons Nous avons un ensemble d'endroits que nous appelons des selles. Nous avons celle 1, celle 2, celle 3, que vous pouvez voir sur la carte. Une fois que nous avons réussi à faire cette carte, nous avons la possibilité d'utiliser la route. Nous avons à peu près 1,2 hectare ouvert en termes de sites de retraitement des déchets, et nous utilisons la méthode Fukuka pour ce projet. Et nous utilisons des camions pour tenter d'empêcher la terre de, de tomber, par exemple. Vous pouvez voir ici sur cette photo la méthode Fukuka qui permet de faire justement le retraitement de ces déchets de manière plus écologique, avec un coût de production moins élevé. Euh, cette photo date de novembre. Nous essayons de construire aussi des zones, comme vous voyez sur cette photo-là, qui permettent d'éviter le déversement de, euh, du retraitement de ces déchets-là. Nous faisons la collecte et le traitement. Et nous traitons ensuite ce qui sort de ce retraitement pour faire en sorte d'éviter que les micro-organismes s'installent. Nous en faisons donc le traitement de cette manière-là. Nous avons des échappements, des ventilations qui permettent de faire échapper les gaz euh, générés par le retraitement des déchets. Comme vous le pouvez le voir sur cette photo, l'espèce de container avec des, des trous. Et nous essayons de convertir. Nous essayons de réduire les émissions de méthane par rapport à ce retraitement-là sur nos sites ouverts de retraitement des déchets. Comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos, voici une autre version de l'activité que nous avons, la protection des, du déversement des terres. Il y a des gens qui habitent proche de ces zones de retraitement et qui pourrait être affecté par ces glissements de terrain. Nous essayons donc de faire en sorte de protéger et d'éviter que ces glissements de terrain se produisent pour le voisinage et d'éviter notamment les morts. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un tracteur qui fait en sorte de générer une barrière qui permet d'éviter ces glissements de terrain. Nous avons ici, vous voyez sur la photo, une personne qui a fait l'inspection et qui, cette inspection est cruciale pour les corrections à apporter. Donc, nous essayons de faire en sorte de corriger le plus possible tout ce qui pourrait faire en sorte de générer ces glissements de terrain. Nous tentons de couvrir au maximum l'ensemble des déchets qui ont été amenés dans ce, ce lieu de retraitement des déchets ouvert en plein jour. Nous essayons de faire en sorte de mettre en place des usines ou des lieux qui permettent de manière écologique de retraiter ces mêmes déchets. Donc, par exemple, nous utilisons une, de la terre pour venir couvrir l'ensemble des déchets que nous desservons dans ce lieu, notamment pendant la saison d'été. Voici nos machines. Nous avons quatre excavateurs. Nous n'avons pas de compacteur. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous n'avons que cinq machines. Et ce type de lieu sans machine est absolument impossible à gérer. Nous avons besoin de machines pour faire en sorte de gérer l'ensemble des déchets qui sont rapportés dans ces lieux de déversement. Nous avons des discussions avec ces fameux « wayspeaker, de manière à séparer et sans générer de perturbations au niveau de l'opération. De manière à améliorer leur activité, à appliquer plus d'efficacité dans le travail. Nous faisons en sorte d'apporter des solutions et nous formons les gens sur place ils ont fait une association une association a été okay, okay. Well, finished. voici donc l'organisation d'une association qui a été mise en place pour le compostage et la préparation du compostage comme vous pouvez le voir sur ces photos là l'ensemble du compostage est en place. Nous avons des. Nous avons, comme vous pouvez le voir sur ces photos-là, des serres qui nous permettent de récupérer et d'utiliser tout ce que nous avons pu récupérer de ces déchets, de la terre et l'activité de récupération et le recyclage de cette terre. Et voici une photo avec un ensemble d'arbres et de différentes espèces d'arbres que nous avons pu faire grandir dans ce terrain. Voici donc un, un lieu de retraitement des déchets qui est ouvert. Les travailleurs qui font de l'exercice physique et qui leur apporte une expérience autre que simplement le travail. Nous devons faire en sorte d'améliorer de, de manière générale l'augmentation de la quantité de déchets transportés vers la décharge et de diminuer la capacité à recevoir les déchets. Nous avons besoin de machines qui soient adéquates pour le fonctionnement, car aujourd'hui, nous en avons qui sont inadéquates. Nous avons besoin de bulldozers, de compacteurs, d'escavateurs. Nous avons aussi un problème de migration de personnes de différents coins du pays vers Addis Abeba et de la mise en décharge pour séparer les déchets et obtenir de l'argent. Merci d'avoir été présent pour ma présentation. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, merci beaucoup pour cette présentation des sites Addis Abeba et vos actions qui sont vraiment faisables. Et ça, c'est un aspect très important de euh, ce sujet concernant les villes en Afrique. Merci vivement. Ensuite, nous allons passer vous à notre prochaine intervenante. Uh, Accra. Uh, Accra, uh, Solomon. Uh, Solomon Noy, êtes-vous là? Yes, please, I'm here. Oui, oui, je, je suis là. So so, Merci beaucoup. Uh, pourriez vous allumer votre so, caméra so, afin que les participants puissent euh, vous okay. voir? Une, un instant, s'il vous plaît. Merci. Euh, euh, Je voudrais vous présenter. Vous, vous êtes le directeur du département de gestion des déchets de l'Assemblée métropolitaine d'Akra. Vous avez vu des moteurs dans le secteur public et vous apportez votre expertise du secteur de déchets municipaux. Vous avez étudié. Au sein de l'Unito et au sein de KM Ghana, vous avez un master en assainissement et gestion de l'eau. Vous avez aussi une capacité de gestion et une capacité à communiquer effectivement sur les questions technologiques et pour des groupes d'affaires des investisseurs. Donc, merci, Solomon. J'aimerais votre compte-rendu de la gestion d'un site à Accra, au Ghana. C'est à vous. Est-ce que vous pouvez partager, partager, procéder à un partage d'écran ou m'envoyer votre présentation? Alors, si vous pouviez partager ma présentation, de votre côté, ce serait très bien pour nous. Je vais donc essayer de localiser cette présentation. Mito, vous pouvez le faire. Fantastique. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Merci à tous. Merci à la ville d'Acra pour fournir une vision du département de gestion des déchets de l'Assemblée municipale. Nous devons. gérer des déchets de façon efficace pour le public et les citoyens en général. Donc avant 2010, il y avait de nombreuses, de nombreuses décharges dans la ville de Ghana sans aucune technicité. Nous sommes membres de la, du groupe de villes c'est 40 des villes spécialisées qui s'intéressent au changement climatique. Et cela nous a mené à faire des recherches, de faire l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Il s'avère que la ville d'Akra pratiquait un assainissement pauvre, surtout concernant l'émission de ces gaz. Et une grande partie peut être attribuée à une mauvaise gestion des déchets. Il a fallu fermer la plupart des sites et trouver des façons plus appropriées de gérer ce problème. Dans la même veine, nous avons mené une étude en collaboration avec l'Université de Cape Coast en Afrique du Sud pour analyser la composition des déchets, les déchets organiques, comme vous le voyez, forment la plus grande quantité de ces déchets. D'autres données euh, qui peuvent vous, vous intéresser. La ville d'Accra génère en moyenne 1800 tonnes de déchets par jour. Dans la ville, il y a aussi des déchets qui proviennent d'autres municipalités et d'autres districts. Dans la région du Grand Accra, nous parlons donc de 4 000 tonnes qui sont générées par jour. Et le taux de collection moyen des déchets se situe entre 70 et 80 Et la valeur calorifique nette de ces déchets, 7,31 mégajoules par kilogramme. Donc, et ensuite, le ratio de carbone un nitrate était très, très bas, comme vous le voyez ici. Donc la prochaine diapo. Nous avons des défis clés concernant les sites de traitement des déchets dans notre ville. Premièrement, les déchets sont mixtes, prenant diverses formes. Nous ne pouvons pas contrôler ce phénomène. Il y a aussi une grosse densité de l'eau, la source de génération, qui se trouve à 531 kg par mètre cube. Il y a aussi d'autres complexités. Il y a une production excessive de l'exilium, Donc, cela augmente aussi la densité. L'autre problème est lié aux déchets textiles. Il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour retraiter ces déchets, car en particulier, il y a un manque de place. Il y a un excessif nous sommes dans une zone tropicale. Où il est plus difficile de gérer ce phénomène. Nous sommes exposés par exemple à de fortes précipitations qui contribuent à cette accumulation et des quantités de méthane se trouvent sous des endroits où les déchets sont entreposés. Nous manquons aussi de données pour avoir une évaluation, mais nous avons perçu qu'il y a une surcharge et le taux de chargement est excédé à plus de 3000 tonnes. Grâce à des partenaires publics et privés, nous procédons à une amélioration de ces problèmes et nous essayons d'apporter des solutions concrètes. Nous avons trouvé qu'il y avait un haut taux de déchets organique et une viscosité. Donc ces, cette, ces déchets organiques contaminent les autres formes de déchets, le plastique et le papier par exemple. Il est donc impossible de recycler ces matériaux. Donc nous ne pouvions pas euh, réussir nos objectifs en termes de recyclage. à consulter. Basé sur cet état de fait, nous avons décidé de répondre à ces défis. Premièrement, en mettant en œuvre une séparation à la source à deux canaux, c'est un système pilote dans la ville et la zone métropolitaine. afin de créer un canal pour les déchets organiques, pour le retraitement et la réutilisation domestique, le cas échéant, pour l'intégrer dans l'économie circulaire. Cela garantit une utilisation efficace et prolongée des sites d'entreposage. Et Deuxièmement, les moyens de financement pour CAPEX et OPEX avec l'application de la loi. Il y a donc des sites qui sont séparés du centre-ville de 100 km peut-être. Et il ne faut pas qu'il y ait de telles distances, il faut absolument les réduire. Nous recommandons des moyens de financement durables pour de telles infrastructures, des coûts d'établissement et aussi, plus crucialement, des coûts opérationnels. Il faut beaucoup de modalités pour gérer ce genre d'infrastructure et les activités qui en découlent. Il faut mettre en œuvre des projets comme des projets de détermination de responsabilité et aussi s'intéresser aux taxes sur la gestion des déchets, des produits pétrole aussi. Nous avions un système où ces frais sont, font partie des factures électriques ou les factures d'eau. Mais il y a aussi l'apport gouvernemental, par exemple, dans la construction de clôtures. Il y a aussi des sujets connexes à l'assainissement et s'occuper de ces projets contribue beaucoup ensuite. Pour élaborer sur ce sujet, voici un schéma qui vous montre des solutions alternatives à juste mettre les déchets dans une décharge à ciel ouvert. Si vous regardez à gauche, près des ménages, il faut établir des stations de collecte où il y a un triage des déchets. Cela peut se faire au sein des ménages et la construction de capacités en aval, par exemple, un équipement de process de biogaz de 300 tonnes par jour, ce qui peut s'appliquer domestiquement pour... Les corvées ménagères et la cuisine par exemple une autre solution est l'intégration dans l'économie circulaire en employant les gens qui avant collectaient les déchets leur donner des un travail qui n'est moins qui est moins dangereux pour eux et Attention, j'aimerais vous alerter, il ne vous reste que deux minutes pour finir. Merci beaucoup. Comme vous voyez, j'ai presque fini. Je vous remercie. Merci. C'était très informatif sur la façon dont Accra gère le projet. J'aimerais maintenant inviter notre intervenant final qui va nous parler des points clés des systèmes de gestion des charges et leur réhabilitation. Mitsou Rwanda, as an UNDP program officer, and dealt with the various environmental issues such as dumpsite rehabilitation and asbestos eradication from buildings in Rwanda. Mita is. Uh, Mitsou Mitsou a, a, a une expérience très vaste en termes de gestion et retraitement des déchets et a travail en tant que consultant pour UN Habitat, pour l'organisation des Nations Unies Habitat. nous allons la présentation que nous allons avoir aujourd'hui de euh, mito je vais tenter de faire une présentation assez rapide hein, et de faire des éléments clés par rapport à ces réhabilitations de euh, zones de déchargement et de mon expérience en afrique à ce sujet il y a quelques Point. Il y a une approche dangereuse, mais qui est assez commune. Dès que certains de nos gouvernements voient uh, l'utilisation de ces zones de désagrément à ciel ouvert, il y a des décisions qui sont prises immédiatement, qui ne sont pas forcément les bonnes il faudrait euh, la construction de zones de déchargement qui soient plus sanitaires et des nouvelles locations, nouvelles euh, localisations, notamment sur les décisions politiques de fermer et de construire de, des zones de déchargement plus modernes et plus sanitaires. Euh, il y a une forte possibilité de risque de problème avec ces zones de déchargement. Ils ne sont pas forcément d'accord avec la relocalisation soudaine, soudaine de ces euh, zones de déchargement. C'est trop loin, par exemple. Plus de 30 kilomètres du centre de la ville, il y a une possibilité très forte de déchargement euh, autre que dans ces zones de récupération des déchets et ça peut être assez complexe augmentation du risque de déversement illégal de déchets et une manque, un manque de capacité pour exploiter la nouvelle décharge. Si la ville n'est pas prête à comprendre comment opérer ces zones de déchargement à ciel ouvert et de décider de construire un nouvel endroit pour recycler les déchets dans un endroit autre, cela pourrait être assez dramatique ces décisions soudaines peuvent avoir des gros risques. Donc, nous avons des priorités et la capacité de développement que nous avons dans la gestion de ces zones de déchargement existantes, c'est une priorité d'arriver à gérer ces zones plus rapidement. Il y a une audience, nous avons une, une audience ici qui, qui est probablement du, de, une audience du public. Beaucoup de ces prises de décision hein, qui sont faites de la part des politiques n'ont pas de vision, visibilité sur ce qui se déroule dans ces zones de déchargement. Nous devons expliquer le risque aux maires des différentes villes. Nous devons expliquer au personnel ce que doit être fait. Et je ne recommande pas que euh, ces décisions soient prises tant que les personnes qui les prennent ne sont pas au fait de ce qui se passe dans ces, dans ces zones de déchargement. La réduction, la réutilisation et le recyclage peuvent en venir à bout. Voici à peu près une manière de s'y prendre, comme vous pouvez le voir sur qui pourrait être en charge et qui seraient les acteurs clés de ces différentes séparations des déchets à la source, collecte des déchets des transports, traitement des déchets, traitement, incinération, valorisation, élimination finale des déchets et des décharges nous avons certains, un, un ensemble d'acteurs, la ville, les citoyens et les acteurs privés. Suivant l'ensemble de ces points que j'ai cités, nous avons une euh, conscience, nous avons une ouverture d'esprit à ce niveau-là et des actions qui sont mises en place, des incentives. Par exemple, pour le traitement des déchets, je trouve que c'est important, suivant mon opinion, euh, il y a une certaine ouverture d'esprit à ce niveau-là et ce devrait être encouragé de minimaliser. Le, le traitement des déchets. Par rapport au point de vue public, la cité, la ville n'a pas forcément tout le pouvoir pour se faire, n'a pas toutes les capacités pour se faire. Dès que vous collectez ces déchets, comment faire en sorte d'amener ces matériaux vers le marché C'est en fonction du secteur privé que cela peut être fait. La réutilisation et le recyclage des déchets, notamment, sont un business qui est compliqué. Vous voyez ici que le secteur privé a et beaucoup d'influence dessus. L'incinération et la valorisation énergétique des déchets, vous voyez ici, c'est à peu près équilibré en termes de gestion privée et de gestion publique. L'activité est généralement soutenue par la ville et le secteur privé se charge de la valorisation énergétique des déchets. Et finalement, l'élimination finale des déchets dans les décharges. Donc, vous pouvez avoir une assez grosse, euh, un assez gros déséquilibre avec un attrait assez important lié aux finances, aux finances. Il est compliqué d'obtenir un profit de cette élimination finale des déchets. Nous devons donc, il est nécessaire d'obtenir des finances du secteur privé. Dans la plupart des villes, cette gestion des décharges est faite par le, la ville. Donc vous avez un secteur public qui ne veut pas utiliser la réutilisation ou le recyclage toute seule. Il lui faut... Pour ces deux éléments spécifiques, traitement des déchets, la réutilisation et le recyclage et l'incinération des déchets, vous avez besoin du secteur privé. L'incinération et la valorisation énergétique des déchets est ce dont il est question le plus souvent et qui génère des millions de dollars à l'année. Les villes ne peuvent pas faire ça toutes seules. Autrement dit, cette activité ne peut pas être complétée correctement et suivant les régulations et les règlements en termes de sécurité. Ma recommandation serait la ville, les villes devraient encourager les secteurs privés à utiliser à venir en aide au secteur public, mais le fait de zéro déchet est très difficile, très difficile à euh, atteindre. En parlant de, des opérations, de traitement des lieux ouverts aux déchets, nous utilisons la méthode Fukuoka qui parle d'un système de gestion semi-aérobic. La promotion de, du recyclage et la promotion et des requis, des prérequis minimums, à savoir à travers l'utilisation des bulldozers, il nous faudrait un bulldozer et un excavateur, une excavatrice. Si vous aviez, par exemple, une population de 200 000 personnes, cela générerait un dollar américain par citoyen de cette ville de 200 000 habitants. Ce type d'argent est essentiel pour une ville. La ville devrait faire en sorte de trouver un moyen de sécuriser ce type de finances pour arriver à générer de la sécurité et de la sécurité en termes de santé sur ces lieux de retraitement à ciel ouvert. Comment utiliser, comment générer ce type de, de fonds Voici mon dernier point. Donc ça, c'est une image d'étouplie de Aïs Ababa. Une fois que les gens se rendent compte qu'il y a des choses valables, des choses de valeur dans ces déchets, ils essayent de les récupérer le plus rapidement possible. C'est très dangereux de faire ça, qu'un ensemble de personnes se euh, charge de récupérer ça et euh, entre en compétition. Nous essayons de mettre en place des pratiques, des de tests pratiques relatifs à la sécurité, notamment pour répartir les déchets et identifier ces mêmes déchets. Yeah. Okay, okay. Nous devons terminer assez rapidement cette présentation. Merci, merci à vous. Donc, pour éviter les collisions entre les gens et le fait de la non-sécurité, euh, nous avons fait en sorte de répartir l'ensemble des déchets par rapport aux collecteurs à une minute par collection de plastique de manière à réduire euh, tout ce qui peut éventuellement euh, brûler et la nécessité de brûler ces déchets. Et de manière à trouver des métaux de valeur, euh, si vous avez une opinion sur les questions, merci à vous de me contacter. Merci beaucoup. Donc, euh, nous avons eu un peu plus longue présentation. Et nous... euh, les présentations ont duré plus longtemps. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais donc traiter quelques questions prison, nous n'avons qu'on appelle du Dr oya le space service, parle de l'économie circulaire et le changement climatique. Merci beaucoup de la formation. Nous allons parler de la récupération de déchets lors de webinaires ultérieurs qui se déroulent fin avril et en mai. Donc, nous allons nous ressentir sur ces thématiques au cours de deux sessions et nous vous invitons à nous rejoindre. Et je vais vous encourager à ce faire. Il nous reste quelques minutes. Les euh, panélistes, j'ai... Une question de, concernant la gestion de sites d'entreposage. De nombreuses villes ont tendance à investir dans des solutions qui impliquent la fermeture de certains sites et l'ouverture d'autres sites. En oui. revanche, cela... Créer d'autres défis, par exemple les riverains qui ne veulent pas de tels sites, le coût d'investissement de nouveaux terrains, d'un travail d'assainissement, la collecte des déchets dans les quartiers environnement, etc. J'aimerais que chacun de nos panélistes explique comment. Il gère ces problèmes des pays à faible et à moyen revenu et les solutions optimales pour transformer les décharges à ciel ouvert en un site d'entreposage entrepos, convenable. Je vais commencer donc avec vous, Peter. Les évaluations territoriales sont cruciales lorsqu'il s'agit de déplacer un site d'entreposage et l'équipement qui le concerne. Par exemple, une municipalité a fait preuve de beaucoup de courage concernant des problèmes. Et le travail avec la municipalité est critique lorsqu'il s'agit de fermer un site et d'en ouvrir un autre. Et de fournir un bon accès aux nouveaux sites concernant les transports et la logistique. Merci beaucoup. Il est vrai qu'accès au territoire. Et une question clé pour nous et que nous avons observé, et un défi euh, il s'agit de ces défis, y a-t-il une solution qui facilite le processus je crois que vous, en Éthiopie, vous avez eu une expérience qui n'était pas très fructueuse avec le développement d'un nouveau dossier d'autre posage. Donc, avez-vous des pensées à ce sujet Oui. J'ai le sentiment que la plupart de nos déchets sont des déchets organiques, plus de la moitié. Par conséquent, Nous avons besoin de travailler sur ce volet spécifique pour réduire la prévalence de décharges. Il nous faut des initiatives pour convertir ces déchets organiques de façon utile. Je pense qu'il faut déterminer les nouveaux sites avec cela, cette donnée à l'esprit. Il se passe des choses intéressantes dans ce domaine en Afrique. Nous, nous avons besoin de nous recentrer sur la conversion de déchets organiques pour le compost, par exemple. Des activités de compostage à grande échelle sont des choses que nous pensons mettre en place. Euh, Paraguay, en Éthiopie, surtout dans ma ville, l'administration municipale à l'intention de construire des usines de retraitement de déchets avec l'aval d'entreprises privées afin que les décharges aient moins de surcapacité et moins de pression. Il faut s'intéresser aussi au compactage, au compostage. Nous avons aussi besoin de réhabiliter, de rénover les machines qui sont présentes sur ces sites. Merci beaucoup. Donc, afin de continuer à utiliser ces sites, il faut encourager plus de récupération. Vous avez raison. L'intégration dans l'économie circulaire, c'est une piste très intéressante à creuser. Merci, Alors, Solomon. Je, il me semble. CACRA entreprend déjà certaines mesures de récupération. Grâce à votre présentation, que pensez-vous de ces solutions Sont-elles viables Ou faudrait-il penser à d'autres solutions ou rester sur les nos acquis Le problème clé. Le facteur clé, pour moi, c'est l'urbanisation accélérée des villes africaines. Chaque centimètre s'urbanise. Et personne ne veut des sites avec des déchets à côté de chez eux. Donc, de nos points de, de vue, ça pose un défi de taille. Il faut des sites de traitement de déchets où les éléments résiduels peuvent être envoyés à des décharges plus grandes situées moins près de la zone urbaine. Cela signifie qu'il ne faut un maillage de sites avec un territoire réduit et ensuite des sites plus grands cela nous permettrait de créer un réseau pour réutiliser et recycler les déchets pour que les déchets parviennent à une situation acceptable et que les citoyens peuvent faire face à ce problème et vivre aux côtés de ces contreposages et que les sites de retraitement soient situés beaucoup plus loin de chez eux. C'est la solution que nous proposons. Merci. L'utilisation contrôlée de ces sites est clé et va de pair avec la récupération des déchets. C'est un très bon point. Mito, pouvez-vous résumer votre point de vue Donc la minimisation des enjeux est cruciale et les partenariats, partenariats public privé vont nous aider à atteindre ce aussi. Comme j'ai vu par exemple, à Addis Ababa, les employés municipaux ont aussi un rôle à jouer. Et la confiance de la population est vitale. aussi. un mouvement pour gagner la confiance des citoyens. Et ce mouvement a des enjeux politiques. Est un, une création dans ce sens, c'est très important pour moi. Merci beaucoup. Malheureusement, il est temps de mettre un terme à cette session. Nous n'aurons plus de temps. J'aimerais remercier nos panélistes participants aujourd'hui. La session suivante concernant les fuites et déchets plastiques que nous avons déjà abordées se tiendra fin avril. J'aimerais tous vous inviter à participer à cette session et je vous remercie une fois de plus. D'avoir participé à cette session. Je vais mettre fin à cette session aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. you <laughs>